Wa alaikum Salut. wa rahmatullah wa barakatuh Salut. wa Salut. wa Salut. Salut. Assalamu alaikum salam. Uh, aucun cas de Similana, qui la vie de la vie de la Yo Caranjoukana geni walla sereani aga akwe mokke ma aga narobane ma Yo, charno de kitabe, charno Mohamed Tanja ade kitabe bagandi kubito danginto. Caranjoukou nyane ade kharanjoukou su deberi soninkan kane ya. Falle ide ayogo bagandi, Idisu sui su france franssen kane. Yo, kitabeke que eh, tu as les graines de millet. Qu'est-ce que tu as fait Tu as fait Yo, sado des soumanifunchou. Tu as fait des soumanifunchou. Tu as fait des on des soumanifunchou. Tu mare mun kunyi yo fara moko e, nawari yo rajusun kara yo america na qasu kunyi na qanawari ni bismillah danga yo kingana dangi qali kunyi dangi alle ona dua medanga ni yo gilli eh raqutu e, dofiri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 Nga duanga na kaludangani kallu dangane ke hakka ta ga america ina tada ya apollo ewa Musajani jani Arna yampa du amfalo karhurun zuwa amma amin amin o kutun halle amin amin wa sonin ku Ewa Allah sabo gasago je suis en de faire c'est ce qui à Il y a qui de France femmes s' estrasserait une anecdyse pour lesỏiaux, On s' serait fourre diocesans des arts sur les pays, avec cet strepti qui va ni où l'inquiétude, France et on a kata on a des on a a des Mm. Yo, cher no, euh, keke allah diketao, marémonditu nanti, anga giri nokuve, ado anga khalan noku ado taugura kenge Yo sa deli na kamo, na na à tout qui obéit, a Il y a gens qui pas connu les ocaras, les Tanja onati <coughs> bokar sohani i diremundi hohono ewa ni su ni kui. Kaini ewa o oh, o oh, menjani ado marinchika na agani bakari mbakari okutini abusi a kunati bakari. Bakari tanyj nitu lumunju kunini king nakuna ewa okrisunga kindi bakari waiga bakari jara eh uh, yubajakite wa ng'hudomi mm -hmm. m. ywado pakarjimera ari ni sukunyine ngami beto konko antogo omugwekani masalama mugonya ni m. Mm -hmm. na simine ta kaswa ni nga kasukunyine ngati na kalodurotwe sa njangal yake nga yakembe ngala ko mugombe ohaba mu inyi karangana m. Mm -hmm. ngi imihaba maatu kwinyifadu ammejagana kinya n'a pas été rempli. Et les gens qui ont été remplis, ils ont a ont été ont été qui se marre à qui Donc, de safandé, il a un peu un de y de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 euh, euh, sur uh, uh, un gâteau ya rembe ou Oga gaminu gisung ya rembe au gavégo marana ya rembe alors hienu benuka ubirenga iga iga rono bireng kengani gili suronka alors liungu yungka ra kunganya na sababu nga gasi rekha plante jamane ou euh, gili e, e, ota rumwanga Ado, le jamaniki gikisi moombé, ouwa za simouli tukata soronga, ado souri tukata Donc, kinga nyana si nyemega du trin dinihiru nyugun. Ndako ta gavena tiken dengani, ouwa mortenis suni unkonga da kahobe taundi. Ada kata uliendo kanenge lenga, ouwa kenga nyasaba bwake a gauli a gaulini a gaulindi kin ga tigaram jamanin kanun kan kaga ta ko kin Bao sababun Masalamunda a Agakata dinne a kasuge <coughs> luru sun dun mun bawo iwa masalan wun dabarni aga katta hanniki aga katta digan qutunga diga wasi jigijagana jigiyya gumbagandimi yawa kin juganya <coughs> aga mpakile kitengene eh ko yi menaka de u ile ka hon da barni ko ke tukun ga ni waka munun ko si ni wujini kano ke bi tan ce hillo to go ora da barri ti mane kanne to gulle ado murunde nkara musuni sababu ne wa an ka ku su kawu me ka hene wa an ka ga go yarenbe je le paysage de la il y a des choses qui gens qui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 ngan adiga ko ke kayana angana ai mai men kana na qarancu go kharadan ai mena hin nan ne ankin da kusa haka mu na tana kusa wosala pas kuyuru kuyu ta kendar wati yo kankare kuwa ketan nan ti gati anga na ya kare kharangundi anako anga duna suwa kharangundi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 il hmm. arrive que à Sogo Funchu, à son ingant Togo Sogo Funchu, Oda tibabu non, Oda français en Oda Yilananti la nanti à ton ingrandi. Et oua, Katogaron kitabeki kutanga yna Sogo Funchu ku, et oua ma Sogo Kie yngotu Oga wahina Sogo kenna buto kenna sengireny kenna bacarinai Asu Asu bao Mm -hmm. warina karchuginnyi ku kwandi nga awaliini sogu hunchu awali mm -hmm. donke uh, kitabe ki uh, asndi tinna ku kai a mm -hmm. kitabe ki uh, kata ku ku kargi garini uh, awalai yba wa wagea awalai ona chi kinya ni prefa ke anda uh, uh, ana ana je ne nawarin dunga de vous avez vu que si un si je ke un peu plus ke qui a qui qui Adamare maguni, ana kata serauni, ana kata me ragandeni, ana kata me tuyeni, ba oga pirani menuka mo, o kanta minute, ewa oran te o kalande, o kanta minute, oran te hindani me, ewa Adamare magu ke ana kinyama mo, bon, kutahilandiki kena kata menja, menja bon. Il euh, euh, y yana des na, ya garen, na ya garon, ki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 ne ou ou ho ou ho ni ni il y a un peu on a sait pas, on dit que l'urgence est une urgence, na na na na gaga ko jarenga gaga ne daral nga mom eu murki nqa gadi eu ada al haqilu ma hatilu mbaranto nya ne kinga munchu siga napatandi kinni nga kinni yumboy yumbui kin ke kin chigaki na na no ma samba ni ma samba ma samba nga ouah na Hakya ni ouah mais samba wakin kinni gidekeveka bonu car sababu menga karamu ya hanancha na ouah na karamu na mangare mwadi kata me Thomas Sankara mwadi Thomas Sankara kani ouah asereyega da jikilu ouah ata binerai mukosire akara jikilu nanti dunaswani wallama mm. thomas sankara walla martin little king wallama nelson mandela ki dangi ata binnawo ada kileni ana zakoyini suronshuya igankawanta yana ya tambe anna wallahi yoruba balla hinugo sinin hunde kilike ya aganya ewa suronshu danane ewa hero igaka tono guldinati kemna ewa sankara yawa abireen urusewo on a dit que nous avons besoin de nous débrouiller de nous débrouiller. Nous avons dit que nous de nous débrouiller pour les gens qui sont en train de nous débrouiller. Nous avons dit que Mm -hmm. Jab dopa mm hating, -hmm. anapo kien tagu manjia gili walunjoren dani. Kien kutano gundi, kunanga o sugunu kai na Gibraltar mm -hmm. sugunu, Gibraltar mm -hmm. ni Liri niaga Marocdo, Espana naa, kien kani suarata nae, o na uh, uh, bureau, walatai debesaseni mm -hmm. ani, awa seni. Assurez-vous que notre gouvernement est bien. bureau, à un Mm -hmm. keye, tafara, le gouvernement d'Ingrak, il bouton de moure. a a mm -hmm. il y a kenyani, tafara, koutasou angalawo balé xarawo danga na afatam pantchi wala adda no Kube nokube man nangi ci nga de safa c'est danga kudo maré mboku kunna to wa go khita olantisu garanga kenkelantiana angana kubeni sugandi koutasu angalawo bane sugandi ni amna ken xara afal on a trending yoguni dangindi. Be -be Yo ye tanki masala masala ngel sudi mugonyane. Mm -hmm. Yo ke yingiri ngiri karana nya hinga ka, ngari masala ta kabateng. na Nakenyas. Mm -hmm. Yo. Yo kananan ngaku mm -hmm. na kananan bite diga kadiganeng ayere. Mhm. Naken kar. Ba uga karana nya ona kananan ndigamen kanana kanana hiti ken kanana kana be gari kana na ne ga katta kawai be gakar kawai ke da yan kana Nambiti. bitte Jalombamba, di jalomba mba kan konkurin neenu yin qiditi hada mun aminu kan mun maganti tisanu ki bakkan dukin kan nan baano sahili linki kana kan qonsunu kan kampari girannan taqu Qu'est-ce à dire en tant que magie Fan kate yen tam malagi finjong se yumpunchung kufnello okano. L'inquiétude n'ambita da roha kudambita bine. Jiurong kadura ko hadama doko. Sanjano lugumangundi hadama dulu. Safari nonga bo ukano kidi gunundo kolum broga Daru tuanda daru kanta. Linki tuwanda, linki kemba. Dukanulo daru urundi kutinu kajaku. Misikino njamangabu hada matoko kili kolo. Daru fatayambu hadu. Linki sinari. Ndaka ndi koncha mari bapore ke na kankaso. Hee sogo jokote. Hee samminkande. Hadamada kakanta. Udo finchako kama. Kakarono bambu Kagiri kananankurallimu ka giro ndega quramundo tuwa gumpa ga bange kakuna kay haidi sine pegane wujine kamo kabe tanchege adosiko e ke mato sonika e anglan kanne fe bambaran kanne fe sonikan kanne nya ga haraga nya sonike ngamogosu anga alla o fatam panchi ne fonne fatam panchi lamane kinni malemmu ku ina katatu no angni Qu'est-ce que vous que vous avez dit que vous avez dit que dit Mm -hmm. Ewa uh, na bureng na bureng kara ewa debunkare ewa soroncha safari. Kataventa mm -hmm. mm -hmm. kataventa ngokora kikangamuroba neni. Mm -hmm. Ewa uh, niyatampieng. Mm -hmm. Ewa Gabe gunendi. Ewa mm -hmm. ke kawaya nda sorolo gunendi. Mm -hmm. O oh, gani o sagonkituna. Gani nga mm -hmm. safari nga niyana kakaetengi -ke ana poka o safari mukutanaji. Eh qui a été qui a été quitté là ou qui a été a donc, si vous avez des gens qui vous soutiennent,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 a a c'est voilà, des tu tanagi tanong dans la nous a Mange mais bah oui ça a a nous de crédit. on a on a a On a a marana. tanya, qui eh, Allah a demandé Haranchug Finlande. Haranchug Finlande. Haranchug Finlande, bah au au safari safari on a qui l'année. <laughs> <laughs> La chose qui a fait que les gens ne sont pas ne alors, le gouroulis est en haut. Le gouroulis est en haut. Je ne sais pas qui n'a pas fait ça. Je ne n'a, shiru, yogo, na il a il est a pas de a pas de a Mmh. Magadaga. Terana fallafei Bullu terana magalado. Kangi mbugu, bure kangi kumi, an kisima sokante. Kode n'kamentera uraguo, ampa ba kanga laka. ida bogo, ida bogo, mandandenge kitikinye. Saje saje, nyongomburdo nda gundombusento gari. Manjaro ndo binu wasa, magadaga magalado. Ji biraye neni. Ils veulent une chaux, de Kibili, Kibili Demba, Zhangkabero, Sago, Sago, Sago, Sage. Nous metanjike mesuré aujourd'hui adotankabe. Bon, qu'est-ce qu'on Donc, Ala je Sagu, peux pas le savoir savoir savoir bah au bon a inta ou ou la jamal venezuela qui Marandeki njia kimeberuiga da jamani ki manangumu na mm -hmm. mm -hmm. ni suk yake. Ua anga na na angengaruhu kida na suruna ngo nyetana yo ki ki ni mm -hmm. o, okara ni guli kote na o kara no birra ho anto kuhuga tano kuhuga nanga jamani njogo hakili, nyanguli. hakili nyanguli. Coriouaïs, as well la Kendimia, Ogamduki, Odisuana, Qu'il Odisuana, Sembe, Gilani, Tanker. Allah. Allah. Allah. Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est le cas de la famille de la de eh su kubeniga ta mulu ngarasa qarasa ngarasa eh qaranchu ugu ga di qaranchu sun garasa ngarasa ha kuwatanbe walla ngarasa ha mhm ke ndake sa metan jike nyai uje na kamo kabe mhm mm kunni shi na ku fay murta muridi mm -hmm. mhm gilis <mess> uje <mess> tan <mess> Ce qui est à l'occasion, à l'occasion, les a nanti mortellement a-t-on biniundangani, bah ouh, a il bagandi jamari ni midi, a do qui est-ce que vous on dit dans vous avez vous qui est aussi et continue. Bon, continuons à dire n'a nous avons eu un jour où nous avons eu nous avons ou à Kimberley ou à Démokrasing. ou à ou février Février Février Février Février Février Février Février si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire un peu de je ne de ne sais pas un de Mwenyundo hanken kasa, kasonda butu nkari, nino nda sondo mwenjamba. Wande ndi miri miri, na killa akumbe tumpata, kile kutiti kile, kotenda kilo nchufa. Konon kani dantuyi, madu nindambure, si mparunda tabu lungkano, marunda sapi ankoni, si zulu, mandela, kiyumbu ntunye bambu kunga, du Kitay vous que tu as que que ah, n'a Ou n'a Ou un document du tout. quatre-vingt-neuf, quatre-vingt-dix, gollebi teteria hogkin na hogini non euh ambronta ni ni na serenga na ti On a connu la de ou bien, ou parce que nous, tiquamment, nous avions à la manière de monsieur, oui, je suis là, on a là, je suis là, je bakari Bakari je on a je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, vraiment gémomari Cherno Sadi Chernobyl, Ndam, Kundi, Ndam, Rwari, Tanja, Kalimoda, Siringa, Ndam, Daroy, Siringa, Ndam, Kundi, Kundi, Kundi, Kundi, bo nga mundanga hobiko no tan ken nyanken ni me antira Ancherahunga mhm antira ho nga bo ba ba go veramando be su garodo me akamanga man ne ran andi be su garodo me akamanga bo e nke imel ganasi ndan na chernu mbahon kuto mhm ananyi diga diga puncu siki kama a T'irais cher no soninga tonte nyani. Allah. Bah tonte nyani hobei, tandika jongai soninga chibarengani na wuto. Bah tonte nyani, basa galahi kibe keni soninga hoho anachibati soninga ananya anami amaharari anai ankahina kibega kahina na bakenyani. Donc anu oui. tonte Bon, Ani Soninke, je suis là. Akinke Serezuga, mm. je suis là. Je suis a Je suis là. Je suis là. Les suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je mm in nti ki angara ke kharame bi angara da bari an an ma an sane so rin ko so na na faida na lai il mm -hmm. uh, uh, eh, mm -hmm. y eh, eh, eh, eh, mm -hmm. a un endroit où il y a un endroit où armata y a un endroit où il y a c'est endroit où a un endroit où c'est un peu on de on a un peu de vie. On de a a Mm -hmm. On a commandé ma ici ici keke. Mm -hmm. keke on a commandé ici quelque, on a commandé mon roi monur deme. Deme. Hm. Bah, qu'y a qu'on a, qu'on n'y trouve pas, on a qu'on a angana a angana a de a mendi a de a qu'on bo qu'on a a qu'on a qu'on n'auto écrits avec couleur uh, de garonai. Mm. Ado, toi qui me suis gandinde, couleur mm. ni hiroi. Parce mm. que toi qui me araway nyana ana hoi, ibi suis gana toi qui ouari. Mm. Anchi mayunga agi agasimayu gabi horanda ga. Kanil loren angal angalahina tunu manaki mm. kithabe noqondi. Mm -hmm. Bon, Anga Nietooka est Sugandini. Mm -hmm. Anga Nietooka est Beraï. Qu'est-ce que tu as Anda Tu as fait un long tour, tu Ke fait un long tour, tu as fait un long tour, tu as fait Uh, Kenyan, ni y a des couleurs qui sont bégales, qui sont chingues, et des couleurs ke hare, harées, et me couleurs qui sont harées, et des couleurs qui sont harées, et des couleurs qui yo katingare ni soko kunju uh, wasandenga uh, eh kitabe uh, kitabega bogo kitabi ndabari kakebe eh uh, i, -i, -i kitabenga ke afrik ke ina baganyir ke yare mm -hmm. babo nyingara mu dubaydi gise mara baydi gise -ba ewa eh uh, uh, musa banjugu mara Ado suis un ina mm -hmm. uh, ina Qatar. Je n'a un na qui est en jango, un Allô? Allô? Yuro? Non. Euro. je suis France. Vous anda, anda, anda un anda in Ah, vous êtes un Ah, vous un autre gouverneur. Vous êtes un autre gouverneur. Vous un autre un un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 yen ko en mm tan tan yo ko to ko be kita istoro nyang yo sonika xalle ke kha ko sonika khanne da sonika khanne da ko feti soni kon nimbe ni am mhm mm denikane sarata ni kana ni reni ma mm soni -hmm. keke denikane sallew ko ya gadi sonin keke to ko on va faire un travail de dumping, on va faire un travail de dumping. Et puis, on va faire un travail de dumping, on va faire un travail de dumping, on va un travail ke on va un travail on va un on un on ke un on un on a kawasi ki muokebe. Kenga be o agan ore mundo Bo ke o do kismani ika deke guleya debari gede kha, tukoma. Khalne guda kito no yeah. wukuma, ka? Bo Anta kwa mm. um, ganari. Bon, il y a Kenya qui a Kenya en Kenya. Bon, Soroku inan Soroku un de Kenya qui et en Kenya. Bon, a Uh, so, je eh, suis a fait des choses. Il a fait Il a fait des choses. no, a Il a fait des choses. Il a fait des a des a fait N'y a-t-il pas de problème? Il y a des y a des problèmes. Il y Il y a y Oui. Il y a un yo qui est ke un kendiket tam comme tam kendiket qui est comme un kendiket qui est comme un kendiket qui est comme un je ne sais pas si tu a faire. pas ne Hello? C'est un la poésie de Natali Rono. Hum hum, d'accord. Donc, okay. euh, Kenya, c'est vrai. c'est vrai, vrai. Rini Ada Ilenyani, Nyani, Nyani, wa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 Naritini avons été en Rwanda. Nous avons été en Rwanda. Nous avons été en Rwanda. Je mm -hmm. uh, un -e mm -hmm. Donc, après, uh, je uh, Aprenga Bon, nous avons un peu de gens qui sont en on a on a tous de, de, président Bakari Tanja fait, on a fait, on a fait, on on c'est yeah, yeah. hey, hey, uh, yeah. hey, so Tanja par un concours. Où le nombre? Il y a un nombre. Il y a un nombre. Il y Il Hmm. Bon, il e y a un rapport qui est Il y qui Il y a un rapport qui est on important. Il y a un y un rapport qui est un encore une fois, nous sommes en train de Vous en de faire des choses. Nous sommes en train de Anda keñañi miada tan keya soñi ka okega okay, linganda. Mm hmm. Angal mo kega da angada son anda anyi miada ma. Mm hmm. Wa oh, Allah nya gana arnan keel kam me gbigabe bu ko son ko kodi. Allahumma ame. amin. Ame, ame. Mm -hmm. Amin amin. Hmm. Ay angada kebe nanti ah chore gara kebe de bari min kana ken classing. Mm -hmm. Bon, je suis très to de vous parler. Mm -hmm. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis de vous parler. de de on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont dit que qui faire, ils ont qui que awa mm aimé menu tanano benu gonon so non ke gumpa min gidi ko teni sun kunna fon ka gunan gri andaka kan sun gan kanan gri amaka kara o wal suno no oddo na suda hata am sara kuberu kitenga kama itu agunga kama hol alla no hokka itu agunga anahokka yi kurazin kay arla ku mega biga biga be woni sun gaondi be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 Comme le lien, a tout peu de temps, nan gab a un peu de la de temps, il un il y a parler, Amen. Amen. un de a Mm. Mm. Jombera salut wa wa wa Salam. alaikum Salam. Salam. wa kuni uh, mm. okay, Wa Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Tanja. Salam. Salam. Salam. tanja Salam. Je suis la wa la et la je suis très heureux. Je suis très amen on amen. a amen. Parce que Serena mm -hmm. mm -hmm. qu a dit mm -hmm. on a des qui ont été en train de se pas de problème. Ils pas de problème. Quand tu as construit une maison, fait pour habiter dans ta maison. on tu as onan fait pour habiter kenne ke no dro on tuana, on to twana de on to twana otu son amen le de go mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.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 on a franchi on a franchi mm. on a franchi mon on a franchi mon on a on a on a c'était en 1952. Mmh. Mais à quoi tu a dit qu'elle n'était pas là. Ma sœur a des on ne peut de la vie. On ne peut pas se faire de la vie. On ne peut pas se On ne On ne peut pas se la vie. On ne peut de la vie. On ne peut pas de Arsaoukouïda khabatinga kie adoukou. Parce que Allah a dit qu'il à avait pas Allah problème. Il n'y avait pas de Mais il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y A pas de problème. Il n'y avait pas de problème. de mais on trompe, on trompe, on trompe, on trompe. Les gens qui regardent la bataille. Les gens qui font la bataille, ils font la bataille. Ils font la bataille. Ils font la bataille. Ils la la la la Amen. Allah le garçon. Allah le Allah a donné le vous a le a a oui. on parce que Allah Voilà. la de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 Amen amen jombero. Allah ga jamaane kebe lenge qote Amin amin Allahumma amin. Allah ga na ci turanyati lamini la Allah ga na Amin Allahumma Allah ga na hijabudo do balawdo me sibo sunako kebe to ado gar kebe Allah ga Amin Allah amin. Boga me su waran Sarafurku, Sarafurku, Begoro Sara Sideke, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, Nogon, amin Amin, Aleykoum Salaam, Jombera. Euh, yo, Wacha, on a euh, Dikamenga, c'est le Baboy, mbaboy Jagana, c'est le Allah wa Bismillah. Allo, assalamu salaamu uh, Radio Soni Nkara Teri Nkandano Gouda Khasoukouni, Baire Souto Gonda Jamo Ewa, okay. nasima, nati din Walla, wallan fa kisma cherno tanja rajiki ora ora Nati sa sata nati purna kato feteli chiaro no tanja nanta atata nkisima okay. uh, Nawari angara ke sunke da parodanga ni osewo Wakatu jike kawoke bana na hunchu wa nterinkana Hado solinkebe suga jamane kedi suwa nterinkana uh, Oda kitabe kewali uh, Owa mundana kesio poza na kitabe kedi Kwa wakati ke, ke depenya wana haina atantaata na wana mkini haka cheki uh, kitabe ki fata na o ahi nubi nukatari nkene kachukama uh, nketiri ndikebe nga na kinanga uh, nkisi machirno angara kesu ninka kitabe besaha uh, ala makiti haa unakhanuke kitabe dana ibaka ananyimu saja gana wasi kanka ara demboja gana wankaranga Ado Musa maasa. Kusuni soni nkanchoronya. Ika daga. Ika rasoni. Yakuba. Yakuba. Ya Ewa kusoro sikisu. Kufuta mkwenyani. Ika giroka maa. Ika rali kencha ganyi menka maa. Ika like kesa kuhi menka Sababu nyani kitabe ka buhude. Kike kota. Kubu ga daga. Ida ganyo sasa Anda manikita so ne kawke ykunga daga igamaka makkato ke da barni annan angi ho da barni an gi batukun kulukhana da mun ku mu halle ni khagari ke ni ma ciarwa dan kulli babu shi ni yau ni qui <usted shelf> <widescithe> Jagana le maître de Maroc, qui est le maître J'agana Maroc, qui est de Maroc, qui est le maître de Maroc,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 je m'aime bien, je suis venu à la a et kallenga la tungu nyani, la tigare men yogo wadi anana ko yogo dara ta famu anana ko yogo dara be qara dembo no ken mo waye to bon ken mo waye bo ngeeti u uhuni kuralle moye khanne ki jagandano aru khanne ki e gamare ne ki lubelu kamma bo win fuaronga wa anana Gay okay. qui ont été très <laughs> bien placés. Ils ont été très bien placés. Ils ont été très bien placés. Ils ont été très bien placés. Ils ont n'a nda ne sais pas si vous avez vu le Yahoo Tangani. Je ne donc, quand vous êtes arrivé, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit nga vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez n'a ado xamne ki sukunimugo do suruuga kibe muku ko lukuti egalawii suruugo na lasame kee ga kulini kee ga wakuni waana ni kee ga safa de nga ngane saangal geetan ko hanga da dumbin ya bu da siiru nyaa warabirgo go e wa haqli ahunim awa tel no kunju baana suwa da nasimino hoho ya hanga da kibe suusim ma dan ta kunju akonoti wianga an ko hata maremiya ba oui. On a bon, on hunu dit hunu radi qui gâche sahèn mokambi, qui gâche sahèn mokambi, qui gâche sahèn Kiga qui a de kira anga dou. Alô, gardez Mo, o kara qui est important. Il y a des gens qui sont venus à la maison de la maison O, o o marana nan daga ku nyaal sa handum pa yalna qaratu gajaganko magit maganku majahunanko mm -hmm. dawu ya da, se hena mumbbe wallahi ila danu ga yahebe kenyani kitabun da kitabu kitabo shiru da bari jahuru kama wallahi gajagakamma anai tibabu ne da bari bon asuheti tumu hangana ho anga ni kara amma hoyo ko ne ne ken kaji tumu mm -hmm. kenyani tibabu zukuwa il ida a Serenka Marana, Anna Tua, Anna Anna ida a des gens qui de uneutan, et o. si vous avez un carton, vous avez un un carton, vous avez un carton, vous avez un carton, vous avez Oh garçon, il marche n'a maniho programme ma Yo, qu'est-ce que? quest a Google mm -hmm. ni yo anana do jala funte ken On ko maali ibrahima kantega ko no mo yes go funchu katu mhm to go funchu aso a kanji angana katu moter de on Google no magara ok, okay ba linki le ka na ka la fama yanti kar ngana chernu mahamudu ma ka mundana kitabe kitang kitenyaade tablette, il y a qui Il y a a Yo, suis très de vous parler. Je suis de vous parler. Je suis très heureux de vous de vous parler. de de de de de on a 4 débats de la barrière de la barrière de de la barrière de la barrière de la barrière de la barrière de la barrière de la barrière par rapport à par on a tenu ta dabari c'est le nukunga me nasima y suntakato mais ja kite amu agarakono kuna khanawari mhm jacana ona wakati ngangatu wakati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 Aujourd'hui, je de a été nommé à la Je a la a anuari la de la a vraiment très heureux de vous parler, je suis très heureux de vous parler, je suis très heureux de vous parler, je a très heureux de vous parler, je suis très heureux de on parler, je suis très heureux de vous parler, de de je suis un homme qui a donc à Wakassou, Noari, Chadot de l'autre c'est de l'Incarou. Et aujourd'hui, on a des gens qui mamungai été je vois que notre Bakari, c'est lui, il dit que nous sommes en train de que nous sommes en train de dire que nous de dire que nous en que bon a arrêté radio directe nga la radio de la Kuni, de e ke de la radio de la de la radio na na radio de la radio de na radio de la radio de la de la o de bo hoganya a king ajum din naso ni konni su ga ni sonin an gan kidi menka an ni sonin ni sonin ga un an ni bo yere hede khorebe go magau in america on a Dangani bah, au high raising d'abord ni, eh, aga d'abord ils trouvent souvent des solongirindi erre, bah, souvent des fois quand Kahumeme Omar Mukupe n'ouga nonna Afric garake courage et magada d'abord ni, bah, aujourd'hui, manade, parce que nonna agantahum agantahumani a atteint des mots be, bah, qu'est-ce qu'on a ici qui aura carte n'ouga d'abord carte n'ouga ça a un teigna na comme soningkaraj soningkaraj jari carte que wa munda ibe susu so, ni nke inga nchono mendi anna kate ki anna kubo tampili anna kate ki bo anna kate ki, kita kene seran tahunya ina anti ngeni anchi gintenye bo kienka kate ki ni ya wako anti gandenye aga nikenga bo imi usuka lahi, uh, uh, ke, kita na bo maka bi kate maga. maka uh Jariti Walla Joki Mehagana Haganashi hagana, in the Harawada Barney, bo uh gole and an dabari haqiki ate yengani and a ned the word and a maranyale cama. Bo kimkuna mm. marimu ibe sugani to get Sonicalean chigin tengani, ankamodabari, andany me yeah, kimkuna ona medema, licen nawate uhotono eh, sorohonukama e kingana cerno nawari den nyanda vraiment anda fayda anda fayda law e aina aina pour bolokan keeta ataa atoo diga mu benni gamra fere diga mu nga katama re bismillah o ke khaga bismillah ke tan kin yewa icare ne ti qaranju genya som umbali umbali qaran yimbo umbali sunka yimbo umbali nya umbali subujan Kumbani tuani dalla, kumbani taka botama, kumbani hawa dujuma, kumbani jahara dukama, kumbani riety kang kani, kumbani ukanangani, kumbani ukananjani, kumbani mioko sonda yangu tonde, kumbali mioko toni mioko to yangu tonde, kumbani gemano halo golle, kumbani jarabonda ano halo jalle, mara mu haruno utogome rangani. Je mean, I mean, un Je de Je faire un travail. Jangana qu'on voit la gratitude. Waouh! Eh, qu'on a o o On Alhamdulillah, ni Mm. -mm. Alors maintenant, ce que je dis, quand ou Allah n'y a Allah ne donne pas ou Allah Allah un Allah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 آمين اللهم آمين. آمين. عليكم ورحمه الله وبركاته.